Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de, de plateformes de formation à distance euh, ou de, de plateforme d'e-learning si vous voulez. Euh, je m'appelle Eli, euh, je suis web entrepreneur, j'ai mon agence web euh, et puis j'aide les entrepreneurs à, à développer leur activité sur internet et aux formateurs je propose euh, création de sites web, de plateformes d'e-learning et... Et tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre leur formation en ligne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, des solutions euh, qui existent euh, sur le marché. Et surtout des solutions que, que j'apporte euh, pour répondre à la problématique de vente de formation euh, à distance. Euh, C'est vrai que sur le marché, il existe pas mal d'outils euh, qui, euh, qui vous permettent de, de mettre vos formations en ligne. Euh, donc après, chacun, chacun y trouvera son, son compte euh, L'objectif de, de ma présentation aujourd'hui Ce n'est pas trop vous parler de tous les outils qui existent Mais plutôt des solutions, des solutions que j'apporte Parce que les outils qui, qui existent, je pense que vous en avez entendu pas mal Mais j'aimerais plus vous parler des solutions que, que j'apporte euh, Mon objectif au fait, c'est de vous aider à avoir votre propre plateforme d'e-learning C'est-à-dire quand je dis votre propre euh, plateforme d'e-learning il s'agit d'une plateforme dédiée avec votre nom de domaine euh, ce n'est pas le nom de domaine de quelqu'un d'autre sur lequel vous allez vous greffer non votre propre nom de domaine euh, l'avantage de ce de c'est que demain si vous voulez euh, rajouter à votre propre plateforme de euh, d'e-learning si vous voulez ra rajouter euh, un site web c'est facile à faire ça serait toujours sur le même nom de domaine et le fait de l'avantage d'avoir le site internet c'est quoi c'est que ça vous permet de créer du contenu par rapport à vos formations de manière à ce que c'est plutôt une, ça s'intègre dans ça, on va dire que c'est une stratégie du long terme sur du long terme euh, ça permet que si demain des gens euh, des gens recherchent des formations que vous proposez si le travail est bien fait euh, vous pouvez avoir du trafic euh, du trafic organique euh, on va dire gratuit, le trafic organique est toujours gratuit. Euh, donc voilà, c'est ça ce qui est intéressant avec euh, le fait au fait d'ajouter un site web à votre euh, à, à votre plateforme d'e-learning. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous voulez créer, un, euh, je vais utiliser un thème technique, euh, vous voulez créer un tunnel de vente pour faire du marketing ciblé, ça va être aussi faisable avec le même nom de domaine, donc vous allez créer un sous-domaine ou ça va être une autre page qu'on va créer sur votre euh, non, sur, qu on, qu on va créer avec votre euh, votre nom de domaine et vous allez rajouter une, une page de vente ciblée à votre plateforme d'e-learning donc là on, on, on va encore plus loin ok donc ça permet de faire de faire par de, de développer une, une stratégie on va dire évoluer donc le fait d'avoir sa plateforme d'e-learning dédiée ça permet d'avoir une stratégie un peu plus évoluée euh, ce que je ne dis pas forcément c'est que avec ça vous avez d'autres outils ok euh, si vous avez donc à, à cause de, la, de, de, de, de logiciel que grâce au logiciel que j'utilise pour créer les, les plateformes du learning vous avez d'autres outils qui vont être uh, mis à votre uh, mis à votre disposition pour pouvoir uh, développer votre business hein, plus tard bon maintenant peut-être que tout ça ça vous fait peur vous dites ah ben moi j'ai pas le temps euh, je, mon truc c'est juste euh, vendre des formations je veux un truc simple à faire il n'y a pas de souci. Euh, les solutions que, que j'apporte au fait s'adaptent à vos à vos besoins donc soit vous voulez créer la plateforme vous même Okay. donc j'ai des j'ai créé des templates pour ça donc je vais vous montrer certains templates aujourd'hui je vous montre juste uh, un modèle et puis dans les jours qui viennent je proposerai d'autres je vous proposerai d'autres modèles et je me parlerai je je, je fais je, je fais également des formations pour montrer comment est-ce que vous pouvez créer vous-même votre plateforme euh, même si vous n'êtes pas un, un, un webmarketeur, si vous n'êtes pas une agence, si ce n'est pas votre métier à la base, donc j'ai des, des méthodes simples pour vous aider à faire ça, à implémenter tout ça. Donc c'est pour cela que je, je, je fais ce genre, de, ce genre de présentation. Donc sachez qu'aujourd'hui, il, il y a des. En tout cas, il y a moyen de faire autre chose que ce que tout le monde fait. Euh J'aimerais également attirer votre attention sur sur, sur, sur, ce, sur sur ce fait. Quand on parle de plateforme en e-learning, e souvent les gens pensent juste à, oui, voilà un truc sur lequel on met des on va on va on va venir mettre des cours et puis on va les vendre. Oui, c'est la fonction de base. C'est la fonction de base. Mais j'aimerais que vous voyez la plateforme votre la d'e-learning dédiée. j'insiste sur le côté dédié, c'est-à-dire avec votre propre nom de domaine. Euh, pour, donc, pour, concernant votre plateforme d'e-learning dédiée, j'aimerais que vous ayez une vision un peu plus, euh, un peu plus globale un peu plus évoluée là-dessus considérez votre plateforme d'e-learning dédiée comme euh, un espace euh, privé comme un groupe privé comme une communauté privée euh, dans laquelle donc une communauté privée dans laquelle euh, vous allez venir développer des choses donc relations, vous avez développé des relations avec des individus, des individus euh, bon, avec des personnes, avec des gens euh, des gens qui viennent acheter vos cours, quand quelqu'un vient acheter votre formation, c'est une relation qui se crée et cette formation et, et cette relation euh, est, si elle est entretenue, va s'installer dans, dans la durée donc la, votre plateforme, d'e-learning va vous permettre de faire ça okay? de, de, de créer une, une communauté où vous partagez des informations utiles à, à ceux qui vous suivent, avec ceux qui vous suivent, okay? et, et sur votre et sur votre plateforme euh, du learning euh, dédiée, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Euh, vous pouvez par exemple euh, proposer des, vous pouvez par exemple euh, proposer d'autres formations. Vous pouvez faire de la publicité sur votre plateforme du learning. Par exemple, quelqu'un qui suit vos formations et à un certain niveau et vous voyez que non. À ce niveau, euh, cette personne peut avoir besoin d'autres choses, d'autres formations. Vous pouvez vous pouvez la lui proposer, et, et ça, ça, c'est une mine, c'est une mine, c'est une mine d'or. En fait, hein, euh, que, que si le travail est bien fait en amont et la relation euh, est, est bien entretenue, quelqu'un qui les gens viennent sur votre plateforme une fois, c'est une plateforme de. De, de formation à distance, ils viennent une fois, mais ils reviendront parce qu'il y a des informations euh, que vous leur donnez, que, que vous leur fournissez régulièrement. Et comme c'est en ligne, ils ont oublié quelque chose. Ils peuvent revenir, réécouter les cours, les réimplémenter. Et vous, en ce moment-là, vous avez la possibilité de leur proposer d'autres informations. Avec votre, pla avec votre, votre plateforme, euh, vous pouvez faire des mises à jour. Vous pouvez dire, OK, mise à jour de, du cours gratuit. Ça permet aux gens de revenir pour voir, ah oui, c'est quoi la mise à jour, qu'est-ce qui est rajouté etc. Et ça aussi permet d'entretenir de, cette relation-là. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais vous, vous dire avant de, de vous présenter le modèle, parce que le modèle ça reste un modèle. Mais c'est toute la stratégie que vous allez appliquer derrière qui va faire la différence. Donc, le fait d'avoir sa plateforme d'e-learning dédiée à cet avantage-là, ok C'est pourquoi j'ai insisté là-dessus avant de vous présenter. Donc, dans ce modèle... C'est tout simple, hein? euh, sachez que tout ce qui est ici est personnalisable. On peut rajouter des logos, on peut mettre une photo de fond, on peut changer la couleur de fond si on veut. On, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. D'accord Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous voulez rajouter de la publicité, vous pourrez également le faire. Le principe de ce, de ce modèle, c'est quoi Donc vous, avez, vous voyez quelques boutons là, vous voyez la présentation ici. Donc là, on va dire c'est votre photo. Votre nom et prénom. On sait que vous êtes le formateur. Votre numéro. Euh, ou numéro du support si, si vous voulez que les gens vous appellent quand ils ont un, be quand ils ont un besoin. Euh, ce serait possible. Là, ad, euh, euh, éventuellement, si vous voulez qu'il euh, qu y ait un chat, etc., on peut aussi rajouter un, une solution de chat sur votre plateforme de manière à ce que les gens puissent chatter directement avec vous quand ils sont sur les cours. C'est voilà. à vous de voir exactement ce que vous voulez faire. Donc, sachez juste que c'est... Euh, il euh, y a pas mal de possibilités et, euh, et tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Donc, la particularité, c'est qu'on a mis des menus qu'on appelle accordéon. Donc, voilà. Quand je clique dessus, vous voyez ce qui se passe. Et ici, c'est un slide. Bon, on va dire c'est des slides. Okay. Par exemple, là, on est au module 1. Si je clique dessus. donc oh, ok On n'était pas sur le module 1 apparemment. Donc, il a changé de page. Euh, donc, là, c'est l'introduction, ok. Quand je clique sur les leçons, par exemple, là, vous voyez, euh, c'est les slides qui passent et qui passent. Donc, on intègre la vidéo, donc là, ici, la vidéo elle est intégrée sur, sur YouTube, je lance la vidéo et euh, ça, peut, ça peut partir, ok. Donc, je fais pause, tac. Euh, autre chose ce cours par exemple là, et cette formation est en trois modules donc module 1 je suis sur le module 1 euh, si je passe sur module 2 il va changer il va changer de page change de page et ça c'est mon cours 1 mon cours 2 mon cours 3 et si je passe en module 3 encore on change de page donc ça c'est mon cours 1 mon cours 2 donc dans le dans le module 3 on n'a que deux cours dans le module euh, etc donc après c'est évolutif c'est selon c'est selon vos besoins c'est selon ce que vous avez envie envie de produire supposons que il y a des documents vous voulez que vos, de, vos, vos étudiants téléchargent des documents on peut mettre des boutons pour qu'ils pour qu'ils pour qui euh, euh, des, des, des documents par exemple ici on a un bouton on clique dessus bon ok bon. là on rentre dans la, dans la dans la nutrition je ferme ça et ils peuvent ils peuvent avoir accès donc là par exemple je remets et là, le fichier souvent euh, ils peuvent euh, ils peuvent effectuer une copie ou si c'est un pdf ils peuvent le, le télécharger donc c'est selon le fichier que vous mettez à leur disposition vous avez vu ici qu'il y a un bouton euh, euh, faire le test de ce module euh, c'est pour la traçabilité donc si vous voulez que que à la fin de chaque module euh, vos vos étudiants fassent des tests pour prouver que effectivement ils ont suivi les cours donc quand ils vont faire le test il faut qu'ils gagnent un c'est un certain point pour prouver qu'ils ont vraiment suivi le cours pour le faire donc c'est ce côté là c'est important pour tout ce qui est data doc etc si vous voulez avoir un suivi ok euh, on reviendra sur le test plus tard comment ça se passe exactement, comment on met ça en, on met ça en, on met ça en place ce que ça donne comme résultat je vous montrer ça dans les présentations futures donc aujourd'hui, pour aujourd'hui je m'arrête là donc je vous ai présenté juste un modèle euh, et prochainement je présenterai d'autres modèles et ainsi de suite si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les moi je suis là pour ça euh, je pense que je vais laisser aussi un lien euh, dans, la, dans, dans, les, dans la description si vous voulez euh, connaître l'outil qui est, qui est utilisé pour, pour, créer, pour créer ça, etc., pour jouer un peu avec l'outil, euh, je vais vous laisser le lien. Donc, de toute façon, c'est un outil, euh, vous aurez la version gratuite hein, de, de, de l'outil. Vous vous inscrivez, vous avez un compte, et puis vous, vous jouez avec, avec l'outil. Euh, et puis, si vous voulez avoir, si, par exemple, les, tous les, tout, tout, tout les modèles, tous les thèmes que je vais présenter, euh, s'il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez utiliser il suffit juste de me contacter et puis, et puis je, vous do, je vous dirai toutes les conditions. Euh, C'est des, des conditions simples, hein. il n'y a, a pas de complications là-dessus. Euh, donc voilà, euh, ceci dit, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et puis à la prochaine, à la prochaine présentation. Bye bye.